Bien, salut à tous et à toutes, c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo dans un format différent, vous allez le voir, c'est un petit peu du tank. En gros j'avais un problème avec mon imprimante 3D et je l'ai réglé en même temps que j'ai filmé. Du coup je me suis dit que ça pouvait vous aider et puis que ça pouvait vous divertir aussi, parce que c'est le but des vidéos. En tout cas, vous allez découvrir mes quelques jours de galère, j'espère que ça va vous plaire, à bientôt. Bon, du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'impression 3D, je voulais m'y remettre. J'avais envie de réimprimer un casque de clone cette fois-ci. Du coup, j'avais tout préparé, les fichiers, etc. L'imprimante, j'ai fait des améliorations dessus, j'ai imprimé des petites pièces, etc. Et il s'est passé que tout à l'heure, j'ai voulu lancer euh, l'impression. Le souci étant que j'ai commencé à avoir de la fumée qui se dégageait de la carte mère, donc j'ai arrêté direct. <rire> <rire> Mais j'avais déjà eu ce souci, j'avais déjà vu que sur la carte mère il y avait un truc pas bien et du coup là ça s'avérait être vrai, je vais vous montre. En gros ça c'est la carte mère de l'imprimante, donc ce qui se passe c'est qu'on a ici l'alimentation qui arrive et ici en fait on vient alimenter le lit chauffant et la buse. Et depuis quelques temps j'avais des soucis en fait avec le, la chauffe du lit. Du coup quand je regardais en fait la LED s'activait pas et la température n'augmentait pas donc je me suis dit qu'il y avait un souci au niveau du connecteur en fait et en effet quand je touchais un petit peu les câbles et que je revissais euh, on entendait un petit, un petit bruit, et le plateau se remettait à chauffer en fait. Et là j'ai voulu commencer à imprimer la première pièce du casque en fait, et euh, la température ne montait pas, du coup j'ai touché un petit peu à ce niveau-là. Et on peut voir ici que ça a commencé à fumer en fait, carrément. Du coup quand j'ai vu ça, j'ai arraché la prise, j'ai ouvert les fenêtres parce que ça pue. Du coup ça puait fort, ça a dégagé une forte, euh, une forte fumée, donc je suis un peu déçu. Mais je me doutais bien que ça allait arriver un jour, un souci comme ça. Euh c'est pour ça que j'imprime jamais quand je suis pas là ou quoi. Je suis toujours à la surveiller au cas où il a un souci. Et donc ça fait depuis tout à l'heure que je cherche une solution, voir ce que, ce que je pourrais faire pour changer tout ça et tout. Donc on n'oublie pas, hein, quand je cherche des solutions, je bouffe énormément de choses. Ça apporte euh, beaucoup d'idées. Et donc au final, euh, voilà ce qui va se passer. Je vais recommander une nouvelle carte mère, donc c'est la version 1.7. Ici j'avais la 1.5 en fait. Du coup, c'est la nouvelle version euh, pour la net. Et je vais également commander euh, des mofsets en fait, tout simplement. Donc ça va venir en fait se mettre entre la carte mère et l'alimentation pour éviter que la carte mère surchauffe et etc. Et bon, pour plus avoir ce genre de soucis. Donc je vais commander tout ça et on se retrouve, euh, je crois que ça arrive mercredi, pour euh, tout monter et commencer à imprimer. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis impatient. Du coup, dès que j'ai reçu la carte mère, je l'ai direct installée. Je l'ai remise à l'emplacement de l'ancienne carte mère et j'ai refait tous les branchements. Et comme par hasard, fallait que je tombe là-dessus. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de firmware sur la carte et il va falloir que j'en installe un. Ça fait longtemps que j'avais vu sur des forums des gens parler de changer le firmware d'origine de la carte, mais c'était toujours quelque chose que je voulais pas faire. Bah Là, j'étais obligé. Après deux heures de galère et de passer sur Linux, etc., j'ai enfin réussi à installer le firmware Marlin sur la nouvelle carte mère. Et maintenant, ça y est, tout remarche. Bon, mais voilà, c'est la fin de deux jours de galère. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancienne carte mère a brûlé, j'ai dû la changer. Sauf que quand j'ai reçu la nouvelle, je pense qu'il y a dû y avoir un souci sur euh, ce qu'on peut dire l'OS. Mais du coup là maintenant j'ai fait les tests, j'ai fait les tests euh, de position etc des axes, de température également. Là je, on voit bien que le lit a bien chauffé, il y a 60 degrés, on peut s'amuser à... à toucher. Donc voilà j'ai fait des tests de température indépendamment parce que j'ai pas envie que ça rebrûle. J'ai déjà testé euh, la buse toute seule et maintenant je viens de tester le lit tout seul. Voilà pourquoi qu'en fait il y ait de nouveaux soucis au niveau de la carte et que ça rebrûle. Je suis un peu traumatisé par ça. Bon, mais voilà, l'imprimante 3D semble opérationnelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un petit, une petite impression là tout à l'heure, une heure et demie juste pour voir. Je vais rester à côté, je vais vérifier si tout se passe bien, si il a pas de souci. Fais juste une petite impression d'une heure et demie, j'en fais pas plus puisque en fait, je vais attendre le Muffset pour euh, essayer de décharger la carte et pas qu'elle rebrûle une nouvelle fois. Du coup, voilà, je fais juste cette impression, j'attends. Je dirai le résultat dans une prochaine vidéo et dans une prochaine vidéo, j'installerai les Muffset avec vous et peut-être qu'on fera des améliorations ou alors qu'on imprimera carrément. Et enfin, le casque. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça change un petit peu. C'est un format différent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut